Écoutez, je vous laisse prendre place. Alors, si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour parler de votre fils. Il est très intelligent, il a du potentiel. Mais il distrait ses camarades en classe. Et ça, ça se ressent sur ses notes. J'ai reçu plusieurs plaintes de professeurs. Des qui En français, par exemple. Français Alors que tu es né ici Quoi d'autre En mathématiques. Mathématiques pas... Tous les jours, je l'ai dit, 1 plus 1 est égal à... Mais tu réponds Ben, ça fait 2. Voilà, c'était pas compliqué. Vous suivez? Euh, les cours de géographie. La géographie? Pour arriver ici, on a quitté le pays, on est passé d'abord par Italie. Après Kiba, Bachata, Merengue, Salsa. Toi-même, tu sais? Je sais pas quoi faire avec toi. Tu la reconnais? Il n'y a pas le bout en métal. Et les cours de musique? Musique les rap là. Il faut arrêter ça. Tu, tu n'arrives même pas à rapper Et d'ailleurs, les retards, les absences, le manque du respect des règlements, j'ai son téléphone confisqué ici même. J'aimerais s'il vous plaît, monsieur, que vous teniez un peu plus votre fils. Comment Je vais vous tenir. Pardon Et l'odeur du cognac On peut en parler euh, je, ne, je ne comprends pas ce que vous dites. Euh... Je connais cette odeur comme ma poche. Euh... Tu ouvres. Non. Tu ouvres. Non. Ouvre ça. Écoutez. Euh... Mais papa, il a donné le téléphone. Mais ferme ta bouche. Tu sors. C'est pour les grandes personnes. Mais vas-y. Tu me donnes Écoutez, je vais pas vous donner Il n'y je... a pas à discuter Tu me donnes Écoutez, ça, ça... ça. fait partie du règlement confisqué. C'est confisqué. Au revoir, messieurs. Alcolo. On va chez tante Madeleine Là, tu prends la gauche, là. Papa, je voulais te demander, il est où mon téléphone ah Qu'est-ce qui se passe J'ai oublié ça Non, papa. Ah. Mais qu'est-ce que tu regardes, là Tu regardes la route Toujours avec ton alcool, là. Mais ferme ta bouche Chut.